dis les gens, aujourd'hui, vidéo extrêmement courte, j'aurais pu juste faire un message sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ne me suit pas sur les réseaux sociaux, du coup je vais le faire sur YouTube, parce que ça concerne les commentaires YouTube. Quand vous faites un commentaire YouTube, n'oubliez pas que, genre moi, et la plupart des créateuristes, le voient indépendamment de son contexte. C'est-à-dire qu'on voit le commentaire avant de voir la vidéo, et avant de voir à quoi ça répond. Euh, je prends un exemple... Sous une de mes vidéos où je parlais des équipes officielles, il euh, y a quelqu'un qui est genre absolument merveilleux, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui a juste commenté « agerbé. Je suis une créatrice de contenu euh, qui est une femme trans. Euh, quand je vois des commentaires en mode « agerbé, en général, la personne parle de moi, pas de la vidéo. Donc du coup, euh, essayez d'imaginer avant d'écrire votre commentaire. J'adore le fait que vous m'écriviez des commentaires. Sans déconner, il y a vraiment énormément de commentaires super gentils et tout. Il y en a que j'ai un petit peu plus de mal à gérer, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, les commentaires, franchement, ça me fait vraiment très plaisir, même si ça m'apporte une bonne dose de stress. Mais vraiment, les commentaires courts et qui sont compréhensibles de façon euh, attaquante, sans contexte, essayez de les bidouiller un petit peu différemment. Genre sur un A gerbé, vous aurez pu dire, ces équipes officielles font vraiment gerbé point d'exclamation, voilà. ça vous prend un petit peu plus de temps, mais moi ça m'évite de... Ah oh Il y a, a peut-être genre un salopard qui s'est glissé dans mes coms, vous voyez Donc euh, voilà, essayez juste de faire ça parce que euh, que ce soit des meufs, des créatrices ou des créateurs de contenu LGBT, enfin, quelle que soit la discrimination ou l'oppression, et même j'ai envie de dire... Euh, même si on n'en a pas spécialement, enfin, euh, je pense que même le mec 7 si blanc, euh, riche valide, etc., de base, s'il reçoit un commentaire en mode agerbé et qu'il n'a pas le contexte, il, il va sans doute le vivre mal. S'il a suffisamment de, de contenu pour qu'il y ait des gens qui le détestent. Voilà, je veux dire, on est sur Internet, hein, de toute façon, c'est tout le temps détesté par quelqu'un, forcément. Nous, on a l'avantage d'avoir euh, des gens qui nous détestent, mais de, de façon solidifiée, quoi. C'est un système, c'est facile à analyser, c'est pratique. Voilà. Bref, c'était tout pour les commentaires. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et je couperai sans doute la fin, on n'en sait rien. Voilà, tipoui